Salut, Salut les abonnés Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour enfin, enfin lancer le jeu des 500 abonnés Tada Voilà, alors on, on va se dépêcher parce que vous voyez il commence à pleuvoir on Je est. Ma capuche même. <rire> On est venu exprès pour un tournage extérieur pour faire plaisir etc. Sauf que, bah, il fait pas beau, il pleut, on a dû tourner la caméra à la mer parce que c'était vraiment... C'était pas merdible. possible en fait avec <rire> le vent il y avait beaucoup trop de bruit, vous aurez strictement rien compris donc on s'est mis dans une cuvette au milieu des dunes et on va essayer de faire ça au mieux. Donc euh, ça y est, on a passé le cap des 500 abonnés, donc depuis on... un petit moment même. Voilà en fait depuis un petit moment et même ça va très vite, on est presque à 600 ou peut-être 600 au moment où vous verrez cette vidéo. Merci beaucoup. Voilà, merci du fond du cœur et du fond de la cache comme je le dis. <rire> euh, donc comment ça va se passer Eh bien le mercredi 11 avril à 19h, voilà. soyez là. Un petit live comme d'habitude. Euh, donc classiquement, on se retrouve sur le do, un petit live, il y aura Habité, des ensemble. FAQ, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire directement dans les commentaires, on les écrira sur un petit papier, et comme d'habitude, après le tirage au sort des 500 abonnés pour, pour gagner un truc à peu près comme ça, même comme ça, ah, ah, vous verrez bien, vous verrez bien. <rire> on garde la surprise, euh, avec bien sûr un mais sous quelle forme on verra bien. <rire> Donc, mercredi 11 avril à 19h, on fera le tirage au sort et une FAQ. Donc, n'hésitez vraiment pas à balancer toutes les questions que vous avez et on y répondra au mieux. Voilà. Et avec plaisir. Et avec plaisir. Et pour participer, rien de plus simple. Comme d'habitude, vous likez et partagez, si vous avez envie, le commentaire original de la vidéo sur la page Facebook. Et bien sûr, si vous n'avez pas Facebook, vous me le mettez comme d'habitude. Je n'ai pas Facebook, mais je participe en commentaire de cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Voilà. Donc maintenant on va aller se mettre au sec Parce que comme vous voyez je vois de moins en moins bien la caméra Avec les gouttes d'eau <rire> sur la lunette Et c'est pas très pratique Joue <rire> amitié les amis, portez vous bien Et à très vite, ciao ciao, ciao.